We'll be Salut à tous, c'est Le Flash Nub, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Chalou en champagne Dans l'épisode d'aujourd'hui, un tapis de lecture, le dernier épisode de l'histoire d'un livre et la folie de Mario qui s'empare de Gulliver. Allez, c'est parti Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau Biblicible. Aujourd'hui, je voulais parler du tapis de lecture euh, euh, réalisé à partir de l'album de Christiane Volt, Toujours Rien. Album pour les enfants. Il a été réalisé avec notre lectrice Nina. Un tapis de lecture est un grand tissu sur lequel on a cousu d'autres tissus et qui doit être utilisé en même temps qu'on lit l'album pour un enfant ou pour plusieurs. Bonjour Nina. Bonjour Anne. Alors comment, combien de temps ça a pris pour ce tapis euh, À peu près deux mois qu'on a utilisé. D'accord. Et avec quel matériel en fait, c'est les tissus, c'est la bibliothèque qui fait appel le tout pour ce tapis et puis la bibliothèque nous a prêté la machine à coudre. Et ce tapis-là, en grande grand partie, on a, on, a, on a coudre avec la machine, il y a une petite partie, on a on a coutu à la main. Bravo. <rire> et comment tu en es venu à travailler avec la bibliothèque. Euh, en fait, je suis déjà, je suis déjà une grande lectrice de la bibliothèque. Et aussi, il y a deux ans, j'ai fait une séance à, à la bibliothèque pour une séance de lecture des histoires chinoises avec un tapis de lecture que moi j'ai fait moi-même. Et depuis, la bibliothèque m'a contactée on... pour, faire, pour travailler ensemble pour faire ce tapis-là. Merci beaucoup pour ta participation. Avec grand plaisir. Donc ce tapis, vous pouvez le découvrir à l'occasion de certaines lectures en grenouillère réalisées par les bibliothécaires. Et vous pouvez aussi l'emprunter si vous êtes enseignant, si vous participez à des associations, voire des particuliers aussi. N'hésitez pas à vous adresser à la bibliothèque pour pouvoir l'emmener. Très bonne journée, au revoir, au revoir, au revoir Nina. Au revoir. <rire> Salut Maëva! Salut Maxime! Salut! Salut Prémila! Bonjour Maxime! Salut! Salut Maxime! Salut! Ça va? Ouais! Ouais, ça n'a pas l'air d'aller! Ouais, je ne me sens pas très bien! Si tu as besoin, rentre chez toi, je pense que c'est mieux. Ah, salut Maxime Ouais oh, T'as pas l'air bien, t'as dit Ah, salut euh, Non, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Fatigué Ouh. Euh... Joe, euh, est-ce que tu pourrais... Euh... Euh, qu'est-ce que c'est que ça bah quoi, il y a un problème euh, Non, euh, tout va bien. Okay. Lucile, je crois qu'il y a un problème avec Joe. Bah qu'est-ce qui se passe, Maxime Il y a un problème Mais qu'est-ce que c'est que ça Maïva, bah, il bah, va, va Je veux que je t'aide, Maxime bah, Maxime, qu'est-ce qui se passe T'as un problème oui, Tu veux que tu nous aides Qu'est-ce qui Maxime, se passe Maxime, Maxime, tu veux pas d'aide Tu veux qu'on t'aide, Maxime Tu veux qu'on t'aide T'as une trop beauté, c'est bizarre, Maxime, Maxime, ah, Maxime. Oh, Ça va yeah. Il était en train de secouer dans tous les sens. Euh, oui. Écoute, Lucille, elle, elle a dit que tu pouvais partir. Donc, euh, ah. euh, on l'a voit mieux C'est peut-être mieux. Bah, ok. Allez, salut Maxime. do <laughs> do